Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau numéro de Nutshell Cette fois nous allons parler d'un jeu de société qui a sûrement traumatisé beaucoup de personnes Je parle bien sûr du Monopoly Rien qu'à l'évocation de ce nom, combien de personnes se souviennent de soirées qui n'en finissaient pas avec toujours une personne qui gagnait, puis reperdait, puis regagnait Mais vous apprendrez au cours de cet épisode que, que ces parties interminables étaient en fait souvent dues aux règles maison Vous êtes prêts Alors lançons les deux dés et direction la case de départ Tout d'abord, il faut savoir que ce jeu a été créé par une femme. Eh oui, une femme, Elizabeth Magie. Elle voulait, je cite, « démontrer la nature antisociale du monopole sur le sol ». Son jeu s'appelait alors « The Landlord's Game ». Le brevet a été déposé le 5 janvier 1904. Un jeu qui se propagea dans tous les États-Unis pendant 10 ans entre 1910 et 1920. Mais la personne qui va reprendre le concept, c'est Charles Darrow. Fraîchement ruiné avec la crise de 1929, va découvrir le jeu chez des amis. Il décide de s'en inspirer et crée ainsi le Monopoly. Il va le présenter à Parker Brothers qui va gentiment le renvoyer au banc d'essai avec 52 défauts rédhibitoires. Le jeu était beaucoup trop compliqué. Mais Charles Darrow s'entête et décide de sauto et là, comme vous vous en doutez, c'est un énorme succès. Le Monopoly que Darrow sort est basé sur la ville d'Atlantic City. Il arrive à écouler 20 000 exemplaires en à peine une semaine. Un si grand succès qu'en 1935, Parker Brothers achète les droits à Darrow puis un an plus tard, Elisabeth Magie. Le Monopoly pensé par Magie avait une particularité, il y avait deux façons de gagner, la version anti-monopole et la version monopole. Quand Parker Brothers racheta ses droits pour une bouchée de pain, à peu près 500 dollars, pour elle l'important c'était que le message qui, je le rappelle, était de dénoncer le monopole sur les terrains puisse être joué par le plus grand nombre de personnes. Elle insista qu'il y ait encore ces deux règles, mais la règle de l'anti-monopole fut supprimée du livret. Le jeu Monopoly devenait intégralement un jeu capitaliste. En 2014, le Monopoly a été traduit en 43 langues et est présent dans 80 pays. Ça se joue généralement à 2, voire 3, voire 4 personnes. Le but du jeu est simple, c'est de ruiner ses adversaires. Pour cela, vous parcourez un plateau de jeu à l'aide de 2D de 6. Quand vous arrivez sur une case propriété, vous pouvez acheter cette propriété. Et quand vous avez tous les titres d'une même couleur, vous pouvez construire des maisons, puis des hôtels. Ensuite, si les joueurs tombent chez vous, vous leur demandez un loyer. Après, on peut rajouter des règles maison, mais à la base, les règles sont écrites afin que les parties ne s'éternisent pas. À noter d'ailleurs que beaucoup de règles maison ont été validées récemment par Hasbro, comme celle de la double somme quand vous tombez sur la case départ. En tout, c'est cinq règles maison dans la notice officielle qui ont été rajoutées. Le pactole du parking gratuit, le tour avant d'acheter, les gains doublés sur la case départ, le double un gagnant et le non-paiement de loyer si le joueur est en prison. Une des règles, quand même les plus bizarres à laquelle j'ai pu jouer, ce fut celle de l'édition du Seigneur des Anneaux. L'anneau unique est déposé sur le plateau de jeu. À chaque fois qu'apparaît un œil de sauron sur un D de 6, l'anneau est déplacé sur le territoire suivant d'où il se trouve. Lorsque l'anneau atteint la montagne du destin, la dernière propriété du jeu, eh bien la partie est finie. Celui qui a le plus de pouvoir, l'équivalent de l'argent dans le Monopoly traditionnel, gagne. Vous pouvez facilement battre des records de parties dans ce cas-là. Je crois que celle qu'on a faite, elle a duré à peu près 20 minutes. Les Monopoly Star Wars aussi ont des règles spéciales avec un dé de force. Et plus récemment, la version tricheur, ou le dé rapide, qui accélère le jeu. On pense aussi à la version bizarre de, du Monopoly. Avec un pistolet, on lance des billets en l'air et les gens, les joueurs doivent les attraper le plus vite possible. Mais il y a aussi une chose qui est assez amusante dans le Monopoly, c'est ce qu'on appelle l'effet Mandela. Alors qu'est-ce que c'est, l'effet Mandela effet ainsi appelé, c'est quand une personne est sûre de quelque chose, qu'elle a des souvenirs, et qu'en fait ça n'existe pas. Là, dans ce cas-là, c'était une personne qui était sûre que Mandela, même plusieurs personnes, que Mandela était mort en prison. Vous pouvez la regarder sur le net, hein, il y a beaucoup d'effets Mandela qui existent, c'est assez impressionnant. Pour ce qui nous intéresse, nous, c'est le Monopoly. Et ben, sachez que le Monopoly, le personnage que vous voyez avec une moustache et un chapeau de forme, n'a jamais, jamais porté de monocle. Parlons un peu des anecdotes autour du Monopoly, car il y en a une qui est assez amusante, c'est d'ailleurs la principale, c'est au niveau des noms de villes. Afin de se recycler et de proposer une étroite collaboration entre les joueurs et eux, Hasbro, qui a racheté entre-temps par brothers décide d'annoncer en 2007 un Monopoly England, donc en Angleterre, dans, dans lequel les habitants de l'Angleterre pourront choisir les 22 villes sur le plateau. Une expérience réitérée un peu partout, et même en France, et c'est là que ça coince. Pourquoi Parce que la France a un village rendu célèbre, grâce à l'émission du petit reporter, Moncu. Or, Parker Brothers fait son sondage, Mon cul arrive haut la main dans les suffrages. Et ce doit être la remplaçante de la fameuse rue de la Paix. Vous imaginez, la ville la plus chère, c'est la ville de Moncu. Hasbro décide d'ignorer cette ville, mettant en rogne le maire de Moncu et tous ceux qui ont voté pour. C'est là que c'est assez drôle, puisque finalement Hasbro qui se rend compte de sa bourde décide de se rattraper en faisant un monopoly spécial sur la ville de mon cul. Mais la guerre ne s'arrête pas là. Car quand Hasbro propose de faire un monopoly sur le monde, où toutes les villes de la Terre peuvent être votées, eh bien devinez quoi Eh oui, mon cul est encore bien placé. Mais il est discrètement évincé. Comme quoi il est difficile de poser mon cul sur un plateau de monopoly. En 2020 devrait sortir un film sur le monopoly. Ce sera l'histoire de trois jeunes qui vont essayer de retrouver la fortune cachée de Darrow grâce aux indices laissés par lui sur le plateau de jeu du Monopoly. Ils seront bien sûr poursuivis par des gangsters qui veulent s'approprier l'argent. Le réalisateur est Tim Story. Il est connu pour avoir fait beaucoup de comédies et surtout le beau 4 Fantastique de 2005. Avec Jessica Alba et déjà le futur Captain américain. Et au niveau acteur, pour l'instant, on ne connaît que Kevin Hart. Voilà, j'espère que ce rapide tour d'horizon sur Monopoly vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je ne résiste pas à vous parler d'un autre effet Mandela peut-être que vous connaissez, c'est celui sur les Pokémon. Beaucoup de gens sont persuadés que Pikachu a une queue jaune et noire, alors qu'en réalité, elle est intégralement jaune.